L'Amazonie est en feu, la sécheresse frappe dans les pays de l'Union européenne. Le climat peut-il enfin devenir une priorité dans ce budget européen Ces dernières semaines, j'ai entendu de belles déclarations pour que des mesures d'urgence soient prises. J'ai entendu des discours pour soutenir les paysans dans cette phase difficile. J'ai entendu des promesses pour les accompagner vers des systèmes de production résilients à l'égard de la sécheresse. Les amendements que j'avais déposés en commission agricole pour soutenir l'agroécologie et aider les paysans dès 2020 n'ont pas été retenus. Nous avons raté une première occasion et je le regrette. Les citoyens européens ne se satisferont pas de belles paroles. Lorsque nous voterons le budget pluriannuel, le Parlement doit mobiliser les fonds pour que la prochaine politique agricole commune prenne à bras le corps la question du changement climatique. Et quand vous verrez des amendements désormais pour l'agroécologie, un conseil, appuyez sur le bouton vert, vous serez ainsi certain d'avoir fait le bon choix.